Je dirige Tralalère, qui est un créateur de ressources numériques pour l'éducation et qui s'intéresse à deux axes en particulier. D'un côté, l'éducation au numérique. Comment faire pour que les jeunes, ainsi que leurs enseignants, leurs équipes pédagogiques et leurs familles maîtrisent leur vie numérique à la fois d'un point de vue prévention, débordement des écrans dans nos vies et à la fois d'un point de vue culture numérique. Comment est-ce que je fais pour me positionner en créateur et pas qu'en consommateur et deuxièmement, un volet éducation par le numérique, proposer aux équipes pédagogiques, aux enseignants, aux élèves, des ressources qui vont accompagner la transition des pratiques pédagogiques pour aborder tout un tas de sujets avec le numérique. Le cyberharcèlement, sur lequel on est très, très actif avec des ressources du primaire au, au lycée, euh, et également pour accompagner les, les médiateurs éducatifs des jeunes, le rapport à l'information et aux fake news, avec une ressource qui s'appelle Hunter pour travailler ce, ce, la fabrique de l'information. Ou encore, de manière plus générale, le rapport des jeunes aux écrans. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on euh, se pose les bonnes questions, à la fois à l'école, avec des parcours dédiés pour les écoles, et à la fois à la maison, avec une ressource de parentalité numérique, pour accompagner les parents dans la coéducation autour des écrans. Nous, adultes, devons se poser la question de quelle est notre posture et de comment on aide les jeunes à réfléchir et à être capables de construire et de co-construire eux-mêmes leurs propres règles d'usage euh, plutôt que d'être dans une posture critique et pas forcément de co-création, co-consultation et co-élaboration de nos usages communs.